Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous reçois chez moi, à la maison et bien au chaud. Par contre, la semaine prochaine, nous irons chez vous et dans vos quartiers. Mais avant de vous parler de cela, j'aimerais revenir sur le week-end dernier. Ce week-end, nous avons annoncé officiellement notre candidature avec la liste « Tous pour Villepreux » que j'ai l'honneur de conduire. Annoncé officiellement dès vendredi soir sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, notre site. Mais le plus important n'était pas là, le plus important c'était l'annonce officielle le lendemain dans Villepreux, dans votre ville. Nous étions tous, quasiment tous de la liste, sur le marché samedi matin pour officialiser notre candidature. Ça a été un réel plaisir et c'est vraiment, vraiment le démarrage, donc là c'est en avant et go on y va tous ensemble pour l'avenir de Villepreux. Ça fait très longtemps bien évidemment que nous on est tous très attachés au marché, moi-même, personnellement, ça fait plus de 20 ans que je vais faire mes courses le samedi matin au marché. Donc, ça avait vraiment du sens de faire cette annonce à cet endroit-là, un réel sens. Alors, à présent, nous allons rentrer dans le vif de la campagne et dès la semaine prochaine, nous vous proposons des ateliers publics de quartier où nous allons aller donc chez vous pour avoir vos retours, vous rencontrer. Alors, vos retours, c'est quoi C'est ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, des améliorations, bref. Tout cela, on va le faire ça en une semaine pour pouvoir rentrer dans le vif suj du sujet immédiatement. Cela va commencer le lundi 9 décembre, où nous serons dans le quartier du village, à deux pas d'ici, puisque nous serons à la Maison Saint-Vincent à 20h. Puis le mercredi 11 décembre, où nous, là, nous allons aller plus haut dans la ville, puisqu'on va être dans le quartier du Trianon et des hauts du Moulin, dans une salle de la Pointe-à-Lange, à, à 20h. Puis le lendemain, le jeudi 12 décembre, là on va redescendre un petit peu, direction le quartier du Prieuré, où là nous serons à l'école Gérard Philippe, à 20h toujours, et ensuite vendredi 13 décembre, là on va complètement changer de quartier, nous serons dans le quartier du Val Joyeux, à l'école maternelle du Val Joyeux, toujours également à 20h. Et nous terminerons cette série d'ateliers publics de quartier le lendemain, le samedi 14 décembre, où nous serons dans le quartier de la hébergerie à l'école Jean de la Fontaine. Et là, ça sera à 16h. Alors bien évidemment, nous vous attendons le plus nombreux possible lors de ces ateliers qui pour nous sont très très importants pour consolider, former, forger notre projet pour Villepreux, pour vous à Villepreux. Je vous souhaite une très très bonne semaine. On vous retrouvera la semaine prochaine bien évidemment pour une nouvelle vidéo et ce sera notre vidéo hebdomadaire. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, très très bonne semaine à vous tous.